Cette vidéo est particulière. La personne que j'ai décidé d'interviewer aujourd'hui n'a jusqu'ici jamais parlé de la sorte. Rien n'a été préparé, tout ce qui va suivre a été spontané. Les propos tenus dans cette vidéo par cette personne lui appartiennent. Mon objectif initial ici est d'être capable de parler, d'écouter et d'essayer de comprendre des positions politiques différentes des miennes. Je compte sur votre intelligence et votre bienveillance pour tenter l'exercice avec moi. Salut l'internaute, c'est Jamil. À l'heure où nous tournons cette vidéo, nous sommes précisément entre deux tempêtes programmées chaque samedi, à l'image des actes des Gilets jaunes, des nombreux actes des Gilets jaunes depuis 2018-2019, je dirais même dans leur prolongement, puisqu'il s'agit en ce moment d'une mobilisation en vue de protéger, de défendre nos libertés menacées par la loi sécurité globale. Commencé le 17 novembre dernier, 2020, soit jour pour jour deux ans après le premier acte des Gilets jaunes, puisque c'était le jour où commençait à être votée la loi sécurité globale, cette mobilisation, très vite renommée Marche des Libertés, contre cette loi et son monde ultra-surveillé, ultra-réprimé, a attiré encore une fois une foule de ce qu'on appelle des Black Blocs. Des personnes masquées, vêtues de noir, insaisissables par la justice et qui menacent de mort nos vaillants policiers, eux mobilisés pour la paix et la sécurité des gentils manifestants. Voilà le tableau peint et repeint à longueur de JT et d'émissions politiques. Sans jamais tendre un micro à un manifestant dit casseur. Chose en réalité très difficile et on va comprendre dans cette vidéo entre autres pourquoi, puisqu'aujourd'hui une personne qu'on pourrait qualifier de black bloc a bien voulu répondre à mes questions. On va commencer par un truc très simple. Présente-toi. Je suis Cathy et j'ai 35 ans. Je bosse, je suis marié et j'ai deux enfants. Comment ça a manifesté quand La première, première fois, c'était euh, au euh, lycée. Mais c'était pour euh, mon frère, en fait, quand il était euh, lycéen. Donc ça date... Euh, ouais. J'avais euh, peut-être euh, 19 Ouais, en fait, c'est pas si tôt que ça, quoi. Et à l'époque-là, à tes 19 ans, t'avais déjà une conscience politique au Ouais, ça oui, ouais, ouais, ah ouais, ouais, C'est quoi ta conscience politique au final, finalement Est-ce que tu te considères de droite, de gauche Est-ce que tu te considères euh, libertaire Enfin, c'est quoi Anarcho-libertaire. Et ça, on pourrait, pour les gens qui savent pas du tout, Enfin, euh, est, est, est-ce que c'est plus à gauche, c'est plus à, à droite Plus à gauche, mais plus, plus, plus gauche. Ouais, c'est <rire> ce, ce que la télé appelle l'ultra-gauche, c'est ça Ouais, c'est ça. <rire> Qu'est-ce qui t'a fait me dire oui quand je t'ai invité à venir ici parler avec moi ben, Parce que je connais ton taf, on s'est vu plusieurs fois sur les manifs et j'ai confiance en toi. Pourquoi tu parles à visage couvert et à voix déformée Parce que euh, la répression elle est partout, donc euh, je me cache pour éviter euh, que l'on me reconnaisse. Mais t'es là, tu représentes quoi est-ce que tu représentes un groupe, un mouvement ou tu parles en ton nom seulement Je parle uniquement euh, en mon nom. Parce que ouais, hein, c'est quand même le sujet en ce moment. On parle partout des Black Blocs, ce sont toutes les lèvres à chaque fois qu'il y a des grosses manifs. On a vu avec la loi El Khomri en 2016, les gilets jaunes, depuis les gilets jaunes, bah, on en parle à fond. Alors que, j'allais dire le mouvement, non c'est pas un mouvement, mais le, la méthode d'action de Black Bloc elle a surgi en Allemagne de l'Ouest, à Berlin Ouest, dans les années, début 80, et aujourd'hui dans les médias, là en ce moment. Alors que justement, ça bouillonne pas mal, les médias dominants parlent d'organisation, de financement, de lien avec le politique, de, de stratégie du coup, tout ce que ça, comme une organisation associative ou syndicale ou politique finalement, avec toute l'imagerie que ça, que ça englobe. Donc des chefs, des suiveurs, de, est-ce que c'est juste Non, c'est totalement fou. <rires> Bah, du coup si c'est faux s'il n'y a pas de chef s'il n'y a pas de comment ça marche qu'est ce qu'un black bloc Je... simplement explique moi bah, déjà le terme black bloc euh, moi ça me dérange déjà puisque du coup euh, ça crée euh, carrément une identité Identité en fait donc euh, du coup euh, je suis pas d'accord avec ce terme et euh, c'est plus une méthode euh, d'action en fait c'est un groupe euh, d'individus qui ne se connaissent pas forcément et, et par okay, la, je... voilà par la magie de la colère euh, voilà ça, ça crée euh, cette masse noire donc on peut D'ailleurs, si on revient aux origines, Black Bloc, alors en allemand, euh, traduit littéralement, c'était Bloc Noir, mmh. et c'était la Stasi qui avait donné ce nom, mmh. en fait. c'est pas vous qui l'avez choisi. Il a pas de vous, en fait. Mmh. Et d'ailleurs, il n'y a pas de. T'es pas une Black Bloc, t'es plus que ça. T'es Cathy, avant tout. T'es une mère de famille. Es, euh, es pas, je peux pas te présenter comme une Black Bloc, en fait. T'es pas une es Black Bloc. bloc non, non. Et quoi alors Tu te considères quoi <rire> je... je suis une personne euh, en colère. Et donc du coup, euh, ben, quand je manifeste, euh, j'exprime euh, ma colère. Toujours de la même manière Toujours de la même manière. C'est quoi la manière <rire> C'est la manière forte. <rire> ah ah ah ah ah ah ah ah Tu sais qu'à chaque fois que tu vas en manif, tu vas passer à l'action, ou alors parfois ça t'arrive de... Non, non, non, non, non, sais pas, tu ben non, parce que, non, non rien ne se prévoit euh, à l'avance, en fait, puisqu'on ne sait pas du tout euh, quel chemin va prendre la euh, manif. Quand je parle de chemin, je veux dire euh, la voie en fait, euh, qu'elle peut prendre, la forme, voilà. En fait. voilà la, la forme, c'est spontané mais on voit quand même que les que les le bloc prend souvent la tête de cortège on, on, on le on le voit bah, disons que oui voilà ça euh, oui c'est une manière aussi aussi ça il faut dire de protéger aussi le reste de la manifeste que ça c'est euh, important protéger de quoi protéger de la répression poli policière quoi d'en face quoi mais voilà c'est aussi euh, le fait d'être là d'être euh, devant voilà ça nous permet euh, d'agir en fait, voilà, d'agir sous différentes formes. Du coup, vu qu'un vu que black box finalement, ça n'existe pas, puisque c'est n'est pas une identité mais une méthode d'action, quel est le profil de gens qui épousent cette méthode d'action C'est très, très euh, varié quoi. Les âges, c'est euh, hyper euh, varié, autant hommes que femmes, euh, issus de tous les, euh, tous les euh, milieux, issus de tous ceux qui, qui sont lég légitimes au final de se mettre euh, en colère et de pratiquer cette méthode. Tu parles, de... ça fait plusieurs fois que tu dis le mot colère, mais tu dis pas contre quoi. C'est quoi qui te met en colère en fait ça vient épouser sans doute les valeurs que tu portes, euh, politiques, mais c'est que es tu es en colère contre quoi Tu es en colère contre ce qui nous euh, domine, quoi. Déjà, rien que ça, quoi. L'État, je suis en colère, euh, voilà, c'est... Je ne veux pas qu'on me domine, quoi, par euh, quoi que ce soit, quoi. Voilà. Ni par des lois, euh, ni, euh, ni par une police, ni par une justice, euh, voilà. Ça, c'est le truc. Déjà, la base, c'est ça, quoi. Je veux pas de loi, en fait. À la euh, limite, euh, des règles où tout le monde se responsabilise, ça oui, voilà, ça c'est sûr, sur le plan euh, individuel et collectif, voilà, ça oui. nous fait la police aussi, police aussi. Pourquoi en noir, pourquoi vous êtes tous habillés pareil, tous et toutes Pourquoi en manif, il y a ce code vestimentaire-là ben, je m'habille en noir en fait pour euh, former euh, ben, cette masse-là. Euh, faire effet de masse. Ben, voilà, mais je ne veux pas répondre euh, pour les autres. Il y en a qui s'habillent en noir euh, pour telle et telle euh, raison, en fait. Ce qu'il y a, c'est que même si euh, on est tous pareils, euh, on n'aura pas le même, euh, la même conception du pourquoi du noir, en fait d'être anonyme, de se masquer, ça, c'est hyper important aussi. C'est tout l'objet de la loi qui est en train de passer, la reconnaissance faciale, tout ça. Il euh, y a tout ça, et aussi euh, de se protéger euh, des possibles liveurs. Ah oui, des gens qui filment en direct sur Internet et sur lequel vous pourrez ensuite être reconnu par la police. Parce voilà. que ça a déjà eu lieu, ça. Oui. Des gens ont été arrêtés. Euh, c'est un peu... énorme problème, d'ailleurs. Ouais. Mmh. Et pourtant, c'est important qu'on puisse voir et filmer c'est tout l'objet de la loi qu'on combat c'est hyper compliqué attends sur ça je suis pas du tout d'accord hein. ah oui sur quoi tu dis ben, sur euh, les euh, lives quoi parce que ça nous met vraiment dans la merde quoi et pas forcément que nous ça met dans la merde euh, des manifestants c là tu t'adresses à des gens qui filment par exemple qui nous regardent là mmh. tu leur dirais quoi d'arrêter ou de fuir attention quand ils filment bah ben, disons que euh, on peut pas en fait euh, décider en fait qui c'est qui filme ou qui c'est euh, qui filme pas enfin je veux dire c'est pas du tout euh, notre euh, rôle et puis euh, c'est non ça c'est pas ça c'est pas possible c'est pas dans mon concept euh, à moi mais par contre euh, euh, filmer euh, les pieds après en même temps ça sert à rien euh, non plus mais éviter de filmer euh, les euh, visages les actions parce qu'en fait euh, la police, la justice, elles s'en servent tout, tout totalement contre nous. Quoi. Et c'est tellement facile. Tu veux dire qu'il y a des manifestants et des manifestantes qui font du bloc et qui ne se sentent pas, qui ne se voient pas filmés et qui font pas attention, enfin, ça, les, ça les met en danger euh, Pas forcément en fait, c'est les manifestants eux-mêmes aussi. Donc les autres en dehors du bloc, qui sont aussi menacés par ça Oui parce que du coup en fait, il euh, s'il si de... y a cette masse euh, noire, il y a des manifestants quand même comme nous, avec nous, mais qui ne sont pas habillés en noir. Oui. Et eux, eux, ils sont vraiment dans la merde, puisqu'en fait ils se sont filmés, oh oui. c'est un danger. Donc euh, les euh, liveurs euh, Ils ne font pas euh, attention, qui ne foutent pas leurs euh, images... On ne peut pas le faire en, fait, en live en plus de flouter. Ben, ben, les lives. En plus ça, ça vient épouser le, le, cette loi parce que si dans la loi ils veulent nous filmer ben c'est que c'est bien important d'avoir euh, des vidéos pour euh, nous traîner en justice et se servir de l'état de droit pour euh, étouffer la contestation. Oh on est tous dans le même panier les gars, on vous aime Ouais on vous adore les gars On casse les boulots, on casse les conventions collectives, on nous, on nous sucre de tous les côtés et, et, et il faudrait rien dire. C'est incroyable, incroyable oh Et eux, du gaz, et après ils s'étonnent, oh, « Vous nous jetez des bouteilles dans la gueule !»« Bah tu viens de nous jeter du gaz, de connard, là !» Parce qu'on a vu, une manifestation, elle a deux temps. Le premier temps, physiquement dans la rue, et le second temps, l'impact médiatique, donc par l'image. Est-ce que du coup, le bloc ne vise que le premier temps euh, ouais mais ça en fait nous on s'en tape quoi. après euh, c'est plutôt les, les, les autres en fait, euh, je te parle des euh, liveurs exemple ou tous les euh, médias en fait, pour eux on est, euh, on est leur taf quoi. Tu vois ce que je veux dire Oui, vous, vous, vous, vous fournissez ça, je vais y venir, des images qui sont après euh, utilisées à mauvais escient, manipulées par le politique, par le système lui-même pour décrédibiliser la soi disante manif qui sert à quelque chose quand elle est pacifique. Tu vois, il y, y a toute une manipulation, elle est manifeste, elle est là, et du coup, Qu'est-ce que ça fait dans ta tête à toi Ah, ça me met très, très, très en colère. Vraiment, ça me fout la rage. Dis-moi. Quand on parle des euh, black bloc, en fait, on, on les met dans un moule, quoi. Et en fait, c'est pas que ça, la euh, manif, le bloc, on, on dit, c'est pas que ça. Ça, on aura compris. Hein, c'est pas une entité. C oui, voilà. C'est vraiment une Mais méthode. Mais cette objection-là, elle, elle, elle est, elle est, elle ne sert pas vu qu'elle est, euh, elle est bafouée par les images. Utilisée dans les JT en disant, regardez, il y a des casseurs. N'empêche que tu es convaincu que cette méthode d'action a du sens. Mmh. Elle est galvaudée par le système. Mmh. Du coup, ta réponse, alors, tu m'as dit, ça te fout en rage, mais tu vas arrêter de, du coup de faire du bloc Mais non, mais j'ai mis de la vie. Mais voilà, c'est là que ça pose problème quand tu dis, tu vas arrêter de faire du bloc. Ouais. Non, je ne vais pas arrêter de manifester, tout simplement. Ok. Ouais. ouais, je comprends. Je comprends Là, que, que je faire dire. du bloc, c'est juste euh, un moment dans la manif. C'est ça, c'est un moment qui est éphémère. Voilà, il est spontané et euh, éphémère. Voilà, c'est l'expression même euh, de la couleur, Voilà, et c'est important de dire parce que c'est vraiment c'est quelque chose de humain en fait. C'est un sentiment, une émotion en fait. C'est la couleur, Voilà, c'est une expression. Ouais. à l'art de triomphe. Oh oh oh oh oh il y a des pavés partout D'ailleurs, est-ce que ça vaudrait cette expression vaut une autre expression Genre, euh, quelqu'un qui a une colère va faire un panneau pour exprimer sa colère. Est-ce que euh, tu mettrais euh, cette, expre cette expression de ta colère au même niveau ou euh, égale à d'autres expressions Ça fait partie d'un tout. Ou alors, elle est, ou alors ta méthode est meilleure que le panneau Non, il n'y a pas de meilleure méthode. Je pense que toutes les méthodes sont bonnes en fait mais ensemble On fait pas de compétition non, non. en fait euh, la rue elle appartient euh, à tout le monde la rue n'appartient pas uniquement à ceux euh, aux pacifistes quoi et quand je vois que Il y a des pacifistes euh, qui balancent euh, des manifestants euh, dits violents euh, au Condé ou des pacifistes euh, qui nous empêchent, au final, d'exprimer notre colère, ça c'est un souci aussi. Par contre, nous, de notre côté, euh, on sous tape, quoi. T'as jamais obligé un pacifiste de ne pas l'être. <rire> non, enfin, tu fais ce que tu veux, tu es libre d'être ce que tu veux, quoi. D'ailleurs, justement, toi, est-ce que est tu... C'est eux hein, ouais. euh, qui l'a créé, euh, au final, hein, cette... Qui, eux <rire> Les euh, pacifistes, quoi. Et ceux qui déclarent aussi, parce que eux aussi, c'est un problème. Autre ambiance, on a vu que le gouvernement et les médias et tout le système, pour faire rapide, un raccourci, tend à imposer une méthode d'action acceptable. Et si c'est contre eux qu'on se bat, et que c'est eux qui dictent les, les, les règles et la méthode d'action, bah c'est que c'est peut-être pas la bonne finalement ou pas la meilleure. C'est passé à côté de ma tête quoi <rires> Ouais, je, je, je, euh... On entend partout le terme casseur. Casseur. Et, et ça, ça veut dire quoi en fait Est-ce que c'est un terme à utiliser À bannir Pour toi c'est quoi À bannir. Et pourquoi Parce que vous cassez quand même. Mmh... Tu casses, t'as déjà cassé des trucs. Non, non, c'est pas du tout ça. Là on vise vraiment des points qui sont très stratégiques quoi. Par exemple, euh, McDonald's, euh, les banques, euh, tout, le sale, euh, voilà, tout le sale du euh, capitalisme. Quoi. Tiens, rapidement, là, pourquoi McDonald's L'évasion fiscale, l'impérialisme euh, américain, l'exploitation euh, salariale. Vous visez quand tu vises un policier, mmh. tu vises quoi Dis-moi, c'est quoi pour toi le fait d'aller euh, à l'affrontement avec la police La police, euh, c'est le symbole euh, déjà de la répression, euh, du maintien de l'ordre et c'est le bras armé de euh, l'État et c'est à dégager quoi, voilà. Il y en a certains, je vais me faire l'avocat du diable, il y en a certains qui vont dire, et d'ailleurs la police en premier, avec, vous êtes bien content quand même, quand euh, vous avez un problème, vous nous appelez, on vous aide. Non, non, moi je m'en tape, moi. Moi si je fais quoi que ce soit, euh, non. Ni police, ni justice. Disons que quand tu décides de devenir euh, policier, c'est que tu veux faire régner l'ordre et tu veux faire... Euh... Un ordre d'ailleurs précis, par oui. exemple. Mais euh... Non, l'ordre. Il bah, y, y en a plein des ordres. Oui, bah, bah, c'est l'ordre euh... en général. Pour ma part, en tant que mon ressenti à moi, je ne parle pas pour tous les autres. Oui, c'est le cadre de l'émission. Tu bah, parles un, pour toi. Un bon flic, c'est un flic mort. Voilà, c'est le bras armé de l'État. Ils sont là, boum. Donc il y a pas de, pas de pitié pour ces gens-là. Je n'ai aucune pitié. Ils n'ont aucune pitié pour nous. J'en ai pas. Il y en a pas. Elle n'existe pas. À ce moment-là, non. Voilà. C'est grave ce que j'entends, quand même, monsieur, ce, ce que vous dites là. C'est votre job de casser des tronches Monsieur, conversation privée avec un de mes collègues. Vous êtes en fait fonction, un... donc rien n'est privé. Je ne crois pas, sur la manière dont vous vous exprimez. Mais moi, je ne suis pas à force de l'ordre. Je ne représente pas l'État. Pour beaucoup de gens, parce qu'on leur dit vous agissez en totale impunité, vous n'êtes jamais arrêté, vous recevez même des ordres de la police qui est pour détruire une manifestation, vous êtes insaisissable, personne n'est réprimé. Est-ce que c'est vrai, ça Non, c'est totalement faux. C'est tout le... Tout le contraire, il y a énormément de euh, répression donc euh, beaucoup de camarades sont en euh, prison. On voit de plus en plus d'images, même moi j'en ai filmé aussi, des images de, de personnes en noir, et qui, re, qui, qui, qui, qui après rejoignent, qui mettent des brassards de police, qui rejoignent les, les fourgons, qui sont, et qu'on qu qu qu fait directement un lien, on dit c'est des flics qui sont infiltrés dans les, dans, dans les manifestants, est-ce que toi tu as déjà vu ça et si oui, ils viennent faire quoi dans la manifestation Ces hommes noirs qui sont pas des black blocs. <rire> je pense qu'ils viennent faire du repérage. Durant la manif, durant l'action en fait. Euh... Moi je calcule pas en fait. Euh... Ouais. Donc tu peux très bien être avec en binôme enfin je sais pas, dans ce moment avec un flic que tu saurais pas. Voilà, c'est ça. Mais voilà. C'est ça. Et puis euh, j'exclus pas en fait qu'il y ait des euh, flics. Euh qui viennent à l'intérieur du bloc. Un policier en civil s'introduit dans la foule et pousse ce manifestant en direction du barrage policier pour créer le chaos et la violence, et ça n'y manque pas. <tri> Suivez bien du regard ce type crâne rasé qui finit par sortir une matraque, frapper une femme et passer derrière le cordon de CRS, prouvant qu'il est bien des leurs. Est-ce que toutes les personnes en noir dans les manifestations euh, elle participe de la même manière Genre, est-ce que t'es en noir, tu casses Ou alors, c'est une minorité qui casse, ou qui vont faire des actions contre la police bon, Déjà, euh, euh, le mot cassé... Euh... T'aimes pas ça Non. Je devrais utiliser quoi comme terme mmh. Je crois que je suis dans le déni en fait. <rire> Il y a peut-être du déni, c'est vrai. Parce que pour le coup, vous, tu casses, tu casses une vitrine, tu casses du flic, tu casses de, tu, tu l'image. Enfin, tu casses quelque chose que tu, tu, tu veux détruire. Quelque je chose veux le soit. détruire, oui. Voilà. C'est plus fort que casser, du coup. Voilà, c'est ça, c'est la destruction totale, quoi, du oui. système. Du système. Voilà, actuel. Bonjour. Après la manifestation, ça s'arrête pas. Tu me disais au tout début d'émission que tu n'es pas une black bloc, es une manifestante, une mère de famille, une, une citoyenne, enfin je sais pas si tu te considères comme une citoyenne, une personne... Je ne considère pas comme une citoyenne. Voilà, j'imaginais bien. Bref, une personne qui, qui lutte pour un idéal de liberté, etc. Donc tu es bien plus que ce qu'on voit là, derrière. Et euh, donc une fois l'action passée, il y a des répercussions, parce qu'on est encore dans le système, il y a encore des lois, il y a encore euh, y a tout, l'état de droit se retourne contre ces personnes, mais quand il euh, y a des interpellations, euh, on est là pour les euh, camarades. Voilà, c'est euh, des groupes de militants qui sont là pour euh, assurer toutes les suites euh, judiciaires. Et ça, euh, comment dire C'est quelque chose que tu fais J'ai pas envie de répondre. Ok. Je chez eux, là, les Hé, hey, mais putain oh hey, oh oh Vous avez pas le droit d'attraper des gens comme ça bah parfois ça me semble disproportionné. La violence attire la violence. Pas de prisonniers. Pas de prisonniers, mais il y en a déjà des prisonniers. Et donc, as... Eh bien je crois qu'on a dit, va... je crois qu'on a fait, je sais pas si on n'a pas fait le tour, hein, parce que c'est tellement complexe comme... comme... Il, a une... il nous aurait fallu beaucoup plus de temps en fait. Je crois que, <rire> la dernière question tu vas voir elle est philosophique, parce que finalement, comment tu vois l'avenir, proche ou moins proche Je pense que ça va finir très très mal en fait, voilà. Là, il y a une crise économique qui va arriver. Un effondrement prochain, mais vraiment dans un futur proche. Quoi. Il va falloir se préparer et s'entraider. Tu crois d'ailleurs à ça, à l'entraide Dans la crise Ou tu crois que tout le monde se tape sur la gueule Ça va être une boucherie. Tu crois que ça, ça va être plus ça Moi, je crois plus en l'entraide. J'ai l'impression que dans... quand le train tombe en panne, on, on se parle plus. et on en fait, quand tu vois euh, les manifs, euh, les tournures qu'elles prennent, je parle de la division par exemple entre pacifistes et, euh, et personnes euh, moins pacifistes, ben en fait, euh, imagine-toi en fait, euh, genre euh, dans un futur proche, euh, donc c'est un éco exemple, je sais moi, c'est un effondrement euh, financier, euh, social, ben en fait, euh, tu sais que ça va devenir une boucherie en fait, parce que tu vois comment les gens se comportent euh, en manif, parfois tu te dis en fait, waouh wow, quoi, ça va être quoi si vraiment un jour on est vraiment tous dans la merde Soutien Soutiens le mouvement, je trouve ça pas assez loin. Je vois du, jeu, du rouge sur vous, vous êtes communiste <rire> On est en train de se faire gazer, on crève J'adore! On est en sauce avec Macron là! La justice euh, sociale. L'amour. C'est quoi qui te révolte en fait le plus tous les jours le matin? Toutes les euh, injustices en fait. Euh, notamment là, euh, ce qui s'est passé là, avec les euh, migrants là, à ah, Paris. Ouais. Donc, ça, ça m'a. Ça, c'est chaud ça. C'est de pire en pire quoi. J'ai vraiment la rage quoi. Mais vraiment. Et pas que pour ça, c'est pour tout ce qui se passe autour de nous. Donc il n'y a, a pas la dimension France, nation, machin, voilà. c'est l'humain quoi. Voilà, c'est euh, l'humain. Voilà. Et bien merci Cathy. Ouais, de rien. Et merci à toi d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout, euh, cette vidéo particulière, cette vidéo rare, tu l'auras compris en la visionnant évidemment. Si tu apprécies mon travail, tu peux le soutenir en faisant un don sur www.gmail.fr slash soutenir et partager la vidéo autour de toi t'abonner à la chaîne YouTube et même encore mieux à ma newsletter sur gmail.fr slash blog. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Merci beaucoup et à la prochaine parce qu'on a encore mille choses à se dire et à faire ensemble. Ciao